Et tout de suite, je vais donner la parole à Fiorella Alio que je vais présenter. Alors, Fiorella Alio est chargée de recherche au CNRS depuis 1996, rattachée à la section 33, Monde moderne et contemporain, et affectée à l'Institut de recherche sur le sud-est asiatique, UMR 65-71, à Marseille. Après une double formation en chinois, sinologie, au Lomzo Paris et en anthropologie à l'université Paris 10 Nanterre, elle a effectué un post-doctorat à l'université Columbia de New York, où elle est retournée en 2008-2009 comme visiting professor au département d'anthropologie et au Weatherhead East Asian Institute. Depuis 1985, Forelia, Forelia, ah, je vais, je vais y arriver, Fiorella Alio effectue des enquêtes de terrain de façon régulière et ou de longue durée à Taïwan pour des recherches en anthropologie et en histoire sur les phénomènes religieux, la politique culturelle et la patrimonialisation, les constructions identitaires ainsi que sur les élections et la consolidation démocratique. De 1998 à 2003, Fiorella Alio a dirigé à Taipei l'antenne de Taïwan du Centre de Recherche sur la, Rech... sur la Chine Contemporaine, basé sur le campus de l'Academia Sinica, c'est-à-dire homologue euh, du CNRS à Taïwan. Depuis 2003, elle dirige l'International Center for Tainan Area Humanities and Social Science Research de Taïwan qui rassemble les spécialistes de la région sud de l'île. En 2004, elle a été décrétée citoyenne d'honneur du comté de Tainan dans le sud de l'île. De 2003 à 2009, elle a dirigé le groupe français de recherche sur Taïwan au CNRS, regroupant les chercheurs universitaires et doctorants spécialisés en France sur Taïwan. Aujourd'hui, elle nous partage ses réflexions sur la démarche expérientielle du terrain auprès des troupes de procession religieuse à Taïwan. Merci beaucoup et faites attention aux 20 minutes Merci, merci à fini. Alors, euh, bonjour à tous. Et donc, pour faire attention aux 20 minutes, je vais aller assez vite. J'ai quelques photos à, à vous présenter, juste pour vous mettre en contexte. Je n'aurai pas le temps de les expliciter. Elles vont appuyer mon, mon propos, soit directement, soit indirectement, en passant simplement... Euh, de l'une à l'autre euh, merci aussi à, à Sophie pour euh, sa contextualisation en fait de, de, de notre réflexion sur euh, le retour d'expérience <rire> ou bien euh, la préparation au terrain on n'arrive pas en, euh, au, dans un terrain, euh, sur un terrain euh, euh, ethnographique euh, ethnologique sans préparation ça, vous le savez, vous le savez très bien. C'est une préparation qui qui ben, nous alerte sur certains biais et, et c'est très très important. Euh, aussi, il y a un travail personnel à faire sur soi. Il faut comprendre bien sûr ses capacités émotionnelles. Il faut aussi comprendre. Euh, euh, euh, ben, ces limites euh, nos capacités dentre gens par exemple, c'est très très important euh, cela dit il euh, y a une petite formation mais il ne faut pas non plus arriver avec des, des préconceptions théoriques puisqu'on doit vraiment s'immerger et, et, et nos, notre compréhension nos, nos analyses futures qui vont se nourrir de cette compréhension et du recueil des données et eh bien doit Vraiment immergé de ce que de ce que de, ce, de cette expérience, de ce que de cette réalité qu'on essaye de, de saisir, euh, tout en étant affecté par cette réalité et en, en faisant partie. Voilà, bon, c'est tout un travail très très très compliqué. Euh, en tout cas, euh, pour ma part, euh, dans ma formation entre, de, sur euh, en ethnologie et sociologie comparative à Paris-Denis on est donc très sensibilisé aux questions du terrain. On, on favorise énormément le, le terrain. Cette formation à Nanterre favorise énormément le, le terrain et, et on encourage aussi à faire des terrains euh, lointains. Donc pour ma part j'ai effectuer euh, régulièrement et je continue à effectuer des terrains à, à Taïwan sur l'île de Taïwan euh, que l'on voit ici euh, et vous savez où, où elle se trouve puisque l'actualité nous nous, euh, nous, le, nous la présente et c'est donc dans la, dans la région de, de Tainan dans le sud que euh, j'habite et, et fait euh, fait mes, je pratique donc mes enquêtes de terrain. Euh, je peux dire que je suis intégrée, non pas parce que j'ai été décrétée citoyenne d'honneur uniquement, ce qui, ce qui joue aussi, mais parce que désormais, dans les rituels que j'observe, je, je joue un rôle. C'est un rôle, euh, non pas que j'ai conquis et n'ai pas voulu, forcément, mais parce que, euh, en ayant euh, euh, grandi avec eux, c'est-à-dire que depuis l'âge de 22 ans, 23 ans, eh bien, je suis dans ces communautés. Euh, C'est une vaste région, hein, une vaste région rituelle, et donc euh, un rôle m'a été donné au fur, euh, au fur et à mesure, qui a, qui a changé, en fonction de mon âge, etc. Par exemple, maintenant j'ai été, euh, été nommée « one », comme on peut dire ça, « conseil », personne-conseil pour euh, un grand temple dans, qui, qui, qui, qui, voilà, qui est au centre de tout un, un complexe rituel. Euh, et, et, et au début j'en eh euh, reviens à, à l'image précédente voilà ce qui a constitué euh, mes premières ce, ce, ce lieu qui, qui est en fait une ère d'apprentissage des, des jeux processionnels euh, qui, qui n'a l'air de rien mais qui est très sacré en fait puisqu'il y a un hôtel, euh, un hôtel qui est consacré au début du, de l'apprentissage et, et, et c'est en fait dans, dans ce milieu-là que j'ai commencé une, une observation. Euh, je dirais jusqu'à quel point elle était participante tout à l'heure. Euh, et c'est pour ça que je tiens beaucoup à cette photo, même si elle n'est pas de mine et même s'il y en a de plus jolies plus tard. Les, le, le contexte euh, de ces de, de performances ou d'interventions de prestations de ces troupes processionnelles religieuses euh, eh bien, sont euh, liées à des processions qui sont parfois des pèlerinages des... donc il y a euh, un aller-retour à partir d'un temple originel et puis donc euh, voilà jusqu'au retour vers un temple-mère duquel le, le, le culte est parti et on, on repart et, et moi ce que j'ai surtout étudié c'est un, un processus un, un, un, on va dire beaucoup plus compliqué ce sont des processions de portée territoriale qui euh, en fait euh, circulent euh, euh, trois jours, quatre jours, etc. en partant d'un centre et euh, en y revenant, donc circule dans la journée, il revient et dans cette, euh, ce, ce, ce, cette procession, ce, ce cortège chaque communauté que l'on voit ici représentée en marron euh, des communautés de culte localisées, organisées autour de temples euh, eh bien, euh, envoie une troupe euh, pour euh, accompagner le palanquin des dieux et est-ce qu'on entend là Non, je n'entends plus. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Euh, et, et donc, euh, dans chaque temple, on donne des petits spectacles. Tout le contexte est religieux. Néanmoins, ce sont des performances, euh, des spectacles. Euh, le mot... Euh, Très difficile, très difficile pour moi d'utiliser ce mot, surtout euh, en langue locale, enfin, en chinois ou en taïwanais, parce que ça correspond pas à la réalité, de même que de, le mot art, n'est-ce pas <rire> Le mot art est, est impossible à utiliser. Euh, euh, alors on aura le temps de discuter de tout ça, mais je vous passe aussi les, les précisions terminologiques qui sont utilisées, le mot qui désigne ces troupes processionnelles, c'est Dinh en, en mandarin, c'est Zheng Et ces Zheng Thao ou et eh bien euh, signifient à la tête du bataillon, une délégation qui va participer à ces processions. Euh, ce sont des bataillons, voilà, parce qu'on va mener une guerre. Et cette guerre c'est euh, va servir à apaiser le territoire et expulser, euh, pas expulser vraiment, mais enfin, négocier, traiter, neutraliser des esprits malfaisants qui sont convoqués au, au rituel, mais qui vont en fait euh, voilà, être apaisés afin de... Euh, de, de laisser la communauté tranquille jusqu'à la prochaine fois donc des, ce sont des processions celles que j'étude particulièrement qui ont lieu tous les trois ans voici par exemple les images, des images de temples qui sont vraiment au centre de ces, des activités de ces communautés de culte localisées avec des divinités protectrices euh, et qui sont elles placées sous forme de statuettes dans les palanquins et, et, et itinérants euh, les troupes en question, voilà quelques Quelques aspects des troupes dites civiles. Le jeu du buffle de la charrue, les, les douze, douze dames exorcistes, le Nanguan, les troupes en bas de, de, de tambour fleuri, et des troupes martiales. Euh, on les voit ici, euh, donc ça c'est. Deux petits gars, des garçons en fait, euh, apprêtés, euh, maquillés et costumés en filles, parce que même les rôles féminins sont euh, joués par des garçons. Ce, ce sont les communautés de culte qui en fait euh, euh, initient euh, les, les habitants, euh, les, les enfants, pour participer à ces, à, à ces troupes. Voilà le combat de buffles... Euh, les douze dames en question, les jeux sur échasse. Voici les, les formations martiales. Alors voilà, en, en ce moment, je, je travaille beaucoup sur ce corpus-là. C'est extrêmement compliqué. Ils effectuent des figures collectives qui sont en fait des pièges pour euh, capter ces, ces esprits malfaisants. Euh, on les voit ici. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'environnement. De, de, on ne voit pas le haut des photos, mais enfin voilà. Il y a aussi des combats qui sont menés. Euh, des généraux des enfers qui euh, aussi effectuent des exorcismes euh, individualisés le long du parcours, euh, le scolopendre qui est un autre type de, de, de, de, de, ce, de groupe rituel dans ces processions euh, sur lesquelles sont placés des enfants, voilà. Donc c'est sans vraiment rentrer dans le détail euh, de tout ça. Ce qui est très important, en, en fait, c'est qu'on est dans un contexte religieux euh, et que bien moi qui me trouve dans cette situation, je suis aussi influencée par, euh, par, ces, ben, pour, par, cette, par cet environnement euh, religieux. et, euh, euh, et, et la qualification des, de, de la, des prestations de, de, de ces troupes est tellement elle-même religieuse. Alors ça, ça, ça a une importance, c'est pour ça que je m'y attarde un petit peu. C'est qu'elles servent donc dans ce circuit processionnel euh, qui effectue euh, une, une portion du, du, du, parcours, territoire, enfin, du parcours du, du territoire, parcourt une portion du territoire chaque jour, et eh bien euh, est destinée à euh, à être échangés entre communautés. Les prestations sont en fait des prestations cérémonielles qui sont données euh, aux autres communautés. Et euh, aux autres communautés, mais aussi aux autres divinités protectrices des communautés. Parce que la définition, en fait, de, de, de leur rôle, c'est de... Euh, des offrandes, ce sont des offrandes des offrandes de, de, de, de spectacles vous savez les, les, le bémol que je, je, je, je, je pose aussi sur ce terme mais en fait ce sont des offrandes de spectacle euh, destinées aux, aux divinités et aussi aux esprits euh, malfaisants euh, donc qu'il y ait un public ou pas ce n'est absolument pas la question les, les êtres humains ne sont pas le, le public premier. Alors s'ils sont là, tant mieux, parce que euh, c'est eux qui payent pour l'entraînement de ces troupes. Euh, et, et, et donc, euh, et eux aussi, ils, ils aiment voir les spectacles, mais c'est fait pour divertir, euh, divertir les, les, les, dieux, en, en, les, les dieux, les, les esprits, les, les, les divinités, mais euh, aussi par l'usage du corps, qui est absolument central dans ce type de, de, de rituel, par l'usage du corps, et eh bien, euh, ils doivent aussi à travers ces jeux, à travers ces, cet effort physique qui est absolument euh, exténuant, euh, on, on ne s'arrête pas de marcher, on ne s'arrête pas de circuler, on ne s'arrête pas de jouer, etc. On porte, on, on change, en fait, c'est exténuant. Donc à travers cette, cette euh, organisation du rituel, il y a euh, aussi euh, un don sacrificiel qui est destiné à ces entités, à ces esprits malfaisants qui euh, manquent eux d'énergie vitale et donc euh, pour que, justement compenser leur manque d'énergie vitale on, on, on sacrifie sa propre énergie euh, là encore je passe mais pour vous dire que euh, pour montrer à quel point ce ne sont pas euh, uniquement des spectacles tels que nous euh, on l'entend alors, euh, les catégories, je vous en ai parlé un petit peu. Un petit peu. Euh, ce que j'ai observé surtout, c'est ce les, les, le processus d'apprentissage et de transmission. Et euh, donc c est, c est, cet apprentissage et cette transmission dans ce cadre rituel, pour préparer le rituel, se fait dans des airs sacrées où un culte est rendu ben là, on ne le voit pas, mais il y a un masque de lion à gauche, là, par exemple. Euh, vous voyez des armes, les armes déposées, parce qu'elles doivent être protégées. Elles servent aux humains pour, euh, pour faire leur performance. Donc, dans cet hôtel... Dans cet hôtel... Euh, dans cet hôtel euh, dédié à, à la divinité tutélaire des troupes. Euh, L'apprentissage s'effectue durant, durant de longs mois, notamment le soir, et euh, les processus de transmission sont aussi très intéressants puisque les maîtres appartiennent aux communautés. Euh, tout ce corpus, en fait, est un, est un capital immatériel qui appartiennent à la divinité et bien sûr à la communauté de culte qui construit les temples, érige un hôtel, euh, euh, sculpte les statues et, et monte ses troupes pour participer à la procession. Donc voilà des images de, de, en fait de la pratique de préparation. Ça, Ce sont les percussions, le groupe de percussionnistes qui en situation, je vous ai mis une photo en situation lorsqu'il y a des performances, euh, sont absolument sérieux et, et par exemple le, le batteur de tambour euh, depuis petit il a appris ça de son père, de son grand-père etc et, et le, donc les mêmes troupes qu'on voyait tout à l'heure et qui voilà c'est fini pour les photos mais euh, bon les mêmes troupes qu'on voyait euh, elles s'entraînent donc je reviens à mon travail euh, d'ethnographe posant la première étape d'ethnographe, d'ethnologue, d'anthropologue euh, qui arrive sur le terrain. Donc bien sûr ce cadre religieux, ce cadre rituel euh, me pose des contraintes euh, parce que euh, je, je, je viens disons non seulement effectuer un travail de, de, de recherche, mais bien sûr je suis une personne extérieure, même si peu à peu j'ai été intégrée, je suis aussi une personne étrangère. Cela dit, à Taïwan, euh, dans le contexte identitaire taïwanais, euh, je suis considérée comme étant plus taïwanaise que, par exemple, des, une, une population qui est considérée comme des continentaux. Euh, sans épiloguer sur la situation historique et politique de Taïwan euh, en 1949 donc une partie de, de Chinois venus du continent à la suite de cette guerre civile avec les communistes s'est repliée avec Chiang Kai-shek, son armée son gouvernement central sur l'île de Taïwan dans l'idée de reconquérir, reconquérir la Chine et ils arrivent dans un, dans, sur une île où il y a déjà des habitants, bien entendu, des autochtones très importants, qui sont, eux, de la, à part, relèvent de la famille austronésienne, mais aussi des, des descendants de migrants qui, qui sont venus de, de la région juste en face, de l'autre côté du Détroit, et qui eux relèvent d'une culture euh, minnanaise, donc une culture euh, de, de la Chine du Sud-Est, et, et bien sûr qui s'est transformée en étant à, à Taïwan. Donc il y a des conflits très forts, euh, la loi martiale, n'a pas aidé, des massacres n'ont pas aidé non plus à créer des antagonismes très forts au sein de la société taïwanaise. Eh bien, ces gens-là sont considérés comme les étrangers à l'île et à la culture qu'ils ont notamment en ayant les, les règnes du pouvoir opprimés et disqualifiés, discrédités, etc. Donc, c'est très relatif dans l'échiquier dans dans identitaire taïwanais euh, d'être étranger ou d'être euh, considéré comme plus proche. Voilà. Donc ça, c'est un point à souligner parce que ça m'a ça poursuivi tout le temps. Je parlerai tout à l'heure de l'engagement euh, parce que c'était aussi une, un des points de réflexion qu'on pouvait mener et je trouve que le cas taïwanais s'y prête aussi. Donc euh, aussi, euh, on est locuteur d'une certaine langue, c'est euh, très important. <rire> C'est-à-dire que, bien sûr, je, je parle français, anglais, euh, italien, mais... Euh, une fois sur place, est-ce que je vais faire l'effort d'apprendre le Taïwanais le Taïwanais qui est parlé euh, le Malangu man, qui est donc taïwan ouais, ou Holo, ouais, qui est parlé par, euh, par ces communautés de, de, communautés de culte localisées euh, et bien euh, déjà, euh, le fait que un bon, enfin bon ethnographe il faut apprendre la langue locale, je crois que Jean-Marie insiste beaucoup sur ça bien entendu euh, donc il faut apprendre les, les, les langues locales mais euh, dans le contexte taïwanais euh, ça servait toujours à, à dire aux gens, il me reste trois minutes pour dire l'essentiel, ça servait toujours à dire aux gens, regardez elle fait l'effort elle vient de si loin, elle fait l'effort d'apprendre la langue et elle y arrive elle parle pas bien, mais euh, elle parle, et donc eux qui sont là depuis euh, 40 ans, 50 ans, etc. Donc vous voyez, on me mettait euh, un petit peu, ça me mettait en porte-à-faux, et puis ça me renvoyait à toute une situation locale, insulaire, euh, très compliquée. Et donc j'ai pour les trois minutes que j'ai qui me qui me reste peut-être je vais quand deux, deux supplémentaires deux, deux petites minutes bah, supplémentaires attention parce qu'on a un spectacle ah. ce soir si on décale tout le monde oh là là euh, ça va euh, m'amener loin <rire> si on je voilà on, a, donc on je vais plus faire, de je vais faire euh... je vais faire, euh, je vais faire euh, le maximum pour euh, voilà donc euh, je parlais beaucoup d'identité de son identité euh, qu'on véhicule avec soi tous les efforts malgré tout on fait. Et puis, il y a quelque chose de très important, son genre, moi en tant que femme, euh, eh bien, ben, euh, je peux, là, je ne peux, peux pas faire d'efforts. Euh, mais euh, dans ce contexte religieux, sachez que euh, quand, on a, euh, quand on est menstrué, quand on a ses règles, on ne peut pas approcher en fait ces hôtels euh, euh, euh, d'initiation et même euh, enfin, toutes les activités qui, qui relèvent des... des des divinités, euh, du, du rituel, etc. Donc, euh, ça aussi, c'était euh, une contrainte. Et il faut savoir absolument comment se positionner. Il faut être au courant de tous les tabous, sinon, on enfreint des, des règles. Je voyais tout à l'heure, bon, il n'y a pas que les femmes, pas, tout à l'heure dans le petit film, un chien passé, euh, etc. Bon, C'est impossible qu'un chien passe dans ses performances. Par exemple, il faudrait recommencer depuis le début. Euh, voilà. Donc, euh, cette... Euh, cette euh, disons, cette prédétermination de, de, de, de, mon, de, ma, de ma présence il y a aussi bien sûr le fait de, des espaces taboués qui, euh, qui, euh, qui m'excluent euh, de fait euh, un mot de conclusion oui <rire> alors euh, je pense que j'ai évoqué d'une manière euh, différente tout, tout ça déjà euh, je cherche ma conclusion <rire> voilà euh, ce qui est intéressant d'utiliser, c'est vraiment un mot de conclusion, d'appréhender de, de, cette réalité dans la continuité, dans la longue durée, je pense que c'est le cas pour nous trois, pour quatre, euh, c'est qu'on voit les changements, c'est très très important parce que quelque chose qui est saisi à l'instant T euh, est très différent de ce qu'on voit euh, changer, euh, évoluer, si on peut dire, se transformer en tout cas. Euh, bien sûr, la société globale change et tout ça s'adapte. Il y a des Perturbation, euh, euh, très importante du point de vue de la patrimonialisation, de l'instrumentalisation instr politique euh, et aussi euh, les réseaux sociaux, donc euh, CIMIS, etc. On a un rôle à jouer aussi euh, dans tout ça. De, de de la connaissance de, de partage sur place de la connaissance du rôle qu'on joue sur place avant même de revenir ici d'interpréter, de diffuser de communiquer comme je le fais aujourd'hui sur place on a un rôle à jouer euh, et, et donc c'est cette euh, dire, élaboration qui est, qui est euh, aussi très importante dans notre, dans notre rôle dans notre, dans notre mission et euh, peut-être un dernier point c'est que euh, ce qui est considéré comme la culture populaire, euh, corpus auquel appartiennent hein, fait, tout, tout, toutes, toutes ces prestations et, et ces répertoires, euh, en fait est euh, euh, à, une, à une place sur place très particulière qui n'est pas équivalente à ce qu'on considère chez nous. Euh, et je renvoie bon, à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'art et, et, et au, au spectacle. Bon j'avais quelque chose à dire mais je dit autrement. Peut-être euh, peut-être dans la ben, Peut voilà. dans la discussion de tout à l'heure. Euh, oui. voilà. En tout cas, merci beaucoup pour, pour merci. ce rappel.